Je m'appelle Jacopo Montegrandi, je suis volontaire auprès du chenil du Val d'Aosta. Moi je m'appelle Hervé Domenighini, mon activité depuis 2006 c'est Schinal. Je m'appelle Fabrizio Bic, pour di de incidente Stradale, je suis resté Je suis Fabio Porlion, j'ai 35 ans et je suis styliste. Ciao Hervé, c'est arrivé, bien, bien. Est Perfecto, si? Moi je m'appelle Hervé Domenigini, je suis euh, né en Valle d'Ost et donc euh, mon activité depuis 2006 c'est SkinAlp. Donc c'est une entreprise, une start-up, comme on les appelle maintenant, c'est une entreprise qui euh, produit des accessoires de mode, ceinture, porte-carte, porte-clés notamment, avec des chutes de production de ski de randonnée, de peau de ski de randonnée. La vraie peau de, de ski de rando sont dans leur utilisation standard. Elles sont nées pour, pour être utilisées au-dessous des skis. Et à partir de, de cela, nous on crée des accessoires. Donc, c'est exactement la même peau, mais avec des petits problèmes de qualité. Parfois, c'est le couleur. Par exemple, le standard de qualité de, de, ce, de ce modèle doit être ce type de, de rose. Et il devient rose un peu plus blanchissant. Et donc, c'est un écart de production pour eux, une chute. Et nous, on reprend ça et on la transforme dans un accessoire. On a pensé de faire un portefeuille. Et l'intérieur on a mis du nylon qu'on a récupéré. Ça c'est une base d'une tente de camping qui, pour des raisons de qualité, euh, il, euh, il venait d'être jeté. Donc nous on les a achetés et après euh, on les coupe euh, de cette dimension et ça il va devenir l'intérieur du porte-carte. Donc celui suis c'est c'est une chute de, de, ski de, de peau de ski de randonnée. Parfois, on les reçoit déjà coupés au laser, comme pour les ceintures. Parfois, on reçoit euh, des parties avec des formes un peu irrégulières et on l'utilise pour faire euh, des, des produits, des essais, des prototypes, etc. C'est toujours euh, avec la colle, comme toutes les, les chutes qu'on qu reçoit. Et ça, c'est exactement euh, le type de, de rouleau que le producteur de de peau de ski de rando euh, utilise pour, ce, euh, pour la production normale. Là, je suis en train de euh, mettre ensemble la base de la ceinture et euh, l'écart de production de la peau de ski de randonnée. L'idée est née euh, par euh, Mario, qui était la personne qui a lancé le projet avec moi en 2016. En 2016. Euh, C'est un cousin. Euh, donc, a, a eu cette, cette idée pendant un, un, un, un tour de ski de randonnée et donc ils m'ont parlé moi j'ai dit allez à mon avis il y, a, il y a quoi faire, il y a du potentiel pour, pour en faire une, une belle start-up euh, au lieu d'être simplement être des, des artisans qui vont au, au, à certaines foires. Et dopo cette operazione les repasso à RV, al banco et de nouveau travail de banco. Le projet est né avec euh, cette, ce, ce côté euh, environnemental euh, très très fort, dès le début. Euh, on a eu la confirmation de ça euh, quand on a contacté Pomoka, donc l'entreprise qui produit les, les pots de ski de randonnée, et on s'est aperçu qu'ils avaient beaucoup d'écarts, beaucoup d'écarts et de chutes que normalement euh, vont être jetées parce que c'est un mélange de matériaux, donc euh, elles ne peuvent pas les, les recycler ou les diviser euh, donc on s'est aperçu qu'il y avait aussi un, un gros, gros côté euh, social et environnemental à, à, à surfer, mais qui, qui est quelque chose qu'on qui a vraiment à l'intérieur. On est des alpinistes, on est des passionnés de montagne, on aime euh, où on vit et la nature, et donc on se dit on peut faire quelque chose dans notre petit euh, univers, on peut faire quelque chose. Et je pense que la génération, notre génération, est la génération qui doit vraiment changer euh, au, niveau, au niveau de du concept de nouveaux produits, de la consommation, etc. pour, pour l'environnement.